À l'origine, il, il y a une personne qui s'appelle Gabrielle chou ou on devrait peut-être dire chou d'ailleurs, qui est, qui est française, mais oui. qui vit en Chine depuis très longtemps et qui a une histoire intéressante. Exactement, une histoire passionnante puisqu'elle euh, elle a fait un doctorat en, en droit de la propriété en Chine, et donc elle y, elle y vit depuis une vingtaine d'années, et elle a monté en réalité trois start-up en Chine, donc Allure System est sa troisième start-up, et elle a fondé Allure System il y a euh, mm -hmm. deux ans et demi avec euh, un, une personne qui s'appelle Jérémy Chamou, qui est, euh, qui est le CTO aujourd'hui System qui est français également mais qui vivait aussi en Chine ah, et qui est à l'origine de la technologie que nous utilisons aujourd'hui. Et alors en fait, la base de, de cette idée, euh, c'est d'abord une rencontre, une rencontre avec euh, le, le patron de showroom privé et, ça. Et, et surtout euh, et finalement euh, un, un problème oui. euh, qui est celui des e-commerçants et qui doivent montrer des vêtements sur internet. C'est ça, un problème qui est le challenge de, de tous les e-commerçants aujourd'hui, qui est de répondre à cette forte demande de visuels. Le consommateur a besoin de comprendre le produit qu'il a en face de lui quand il fait son, son, son shopping. Et là où jusqu'à présent un ou deux visuels pouvaient suffire, il y a quelques années, aujourd'hui, on a besoin de minimum 5 visuels pour euh, ouais. véritablement appréhender un produit. Euh, aujourd'hui en Chine, on n'est pas à 4-5 visuels euh, en, en moyenne, on est plutôt à une dizaine de, de visuels en moyenne. Aujourd'hui, un shooting, ça coûte très cher, c'est très compliqué à organiser, ouais. et on n'a pas une, une garantie de qualité et d'homogénéité. Ce que permet ouais. Allure aujourd'hui, à côté évidemment de, du gain de productivité, c'est de simplifier, de simplifier littéralement le, le process de shooting. On n'a besoin que d'une personne, là où avant on avait besoin d'un maquilleur, d'un coiffeur, des mannequins, du photographe, ouais. d'un styliste. Aujourd'hui, on n'a besoin que d'un styliste pour manipuler le, le, la solution. À partir d'une vraie personne, qui sont des, des, des vrais mannequins, on va euh, virtualiser, euh, le, virtualiser le, le, le corps. Et euh, ça va nous permettre de produire des, des mannequins résine qui seront la reproduction fidèle des, des, des proportions, voire un peu améliorées. De ces, de ces mannequins. Ça, c'est la deuxième étape. Mais la, la première étape, déjà, consiste à aller euh, faire des assemblages. C'est-à-dire, vous pouvez prendre la tête d'une personne, les mains d'une autre, le corps d'une troisième... Voilà, on peut effectivement reproduire... Euh, c'est un peu science-fiction, mais c'est ce qui se passe. On peut, on peut reproduire le, le corps idéal. On peut aussi créer, euh, créer le corps qui, qui, qui pourra parfaitement... Euh, euh, susciter l'engouement de, de, de la cible. Donc le corps idéal, c'est pas seulement euh, un, un 34-36. Ça peut être aussi pour certains retailers, ça peut ouais. être un, un, ce qu'on appelle un size plus ou un triple XL. Il ouais, y a plusieurs vrai. technologies qui permettent de virtualiser. Ça peut être une caméra, ça peut être euh, plusieurs dizaines d'appareils photos. Ça peut être uniquement quelques appareils photos ouais. qui tournent. Voilà, plusieurs technologies existent et nous on, on, on combine plusieurs technologies pour avoir le, le, le meilleur rendu possible. Et l'opération qui consiste à assembler le mannequin idéal, elle est assez manuelle quand même, elle reste encore assez manuelle C'est absolument, c'est de l'ingénierie, voilà. de, de ce sont des, des, des personnes ouais. qui, qui auparavant travaillaient dans l'univers ouais. des jeux vidéo ou des effets spéciaux, et ouais. qui sont capables de manipuler des fichiers en 3D. Et Alors, on peut imaginer que dans un futur proche, ça pourra se faire aussi automatiquement oui. Ou plus, de façon plus automatisée. Voilà. Donc la deuxième étape, effectivement, vous fabriquez un mannequin résine à partir de ce mannequin idéal oui. ou ces mannequins idéaux euh, et vous allez livrer clé en main à, à un studio en fait à au e-commerçant qui va pouvoir euh, en fait, avoir son propre studio de shooting chez ça. lui. Chez lui, on n'a plus besoin de, de, de cette équipe. On a encore besoin de, de, de photographes pour faire toutes les photos éditoriales qui, euh, qui ouais. vont venir présenter, euh, mettre mm -hmm. en scène les, les produits. On va venir oui. les, voilà les photos artistiques. Mm -hmm. Même si ce que ce que ce que fait Allure Système aujourd'hui euh, ouais. euh, est voilà, très très proche de, de cette exigence de qualité, ce mm -hmm. sont des photos qui sont, qui sont de, de très haute qualité, qui sont, qui sont très esthétiques. Et puis, euh, une fois que ce travail est fait, ils vont vous renvoyer les photos et c'est vous qui allez Faire l'assemblage. Absolument. Donc en fait, il, il, il nous, le, le la mécanique d'envoi, ça passe par un logiciel, mmh. hein, un, un, un logiciel en SaaS qu'on ouais. met à disposition de nos de, de nos clients ouais, ouais. euh, auxquels ils ont accès depuis le depuis mmh. le studio. Donc effectivement, euh, on reçoit on reçoit les photos qui sont automatiquement euh, euh, soumises à, à une, une euh, techno de combinaison. Donc on va on va associer la photo euh, du, du, du mannequin virtualisé et la photo du vêtement. Donc on va les, on va les plaquer. Et ensuite on a une étape ouais. effectivement de contrôle qualité. Contrôle qualité qui va pouvoir ajuster, faire de retouches mmh. si nécessaire, pour, euh, bah, pour ensuite pouvoir envoyer en quelques heures le, le, ah. le visuel qui pourrait être directement mis en ligne. Alors oui, ça peut s'exporter, c'est déjà le cas. Aujourd'hui on, on a des clients en Chine et on est en train de, de, de travailler avec un très gros acteur du retail américain. Donc on va, installer un, ah. on va aller installer un, un, un studio euh, en Californie. Inévitablement, cette, cette technologie va, va et c'est déjà le cas, changer un certain nombre de choses dans oui. le métier du photographe, comme le digital le fait depuis des années. En revanche, je ne pense pas que ce soit la fin du photographe. Je pense qu'on a encore besoin d'artistes pour faire des photos éditoriales de qualité. Et on a besoin de photographes pour nous, pour nous aider aussi en amont. D'ailleurs, on a des photographes dans l'équipe hein, euh, sur la partie, euh, sur la partie artistique, euh, artistique du projet. On est en pleine internationalisation. On a aujourd'hui une très forte traction euh, du marché anglais. L'enjeu Le, principal, c'est la R&D, c'est euh, être capable de euh, euh, d'être toujours euh, toujours un peu en, en avance euh, et de, de voilà d'automatiser au maximum et puis de répondre à à, à, cette, à cet enjeu massif qui est la la la 3D, la virtualisation. Euh, Aujourd'hui, on a plein, on est capable de faire plein de choses. Euh, on, on sait que c'est vers là qu'il faut aller, c'est vers là que nos, nos clients ont envie qu'on aille. Euh, voilà, donc on, on travaille à rendre à rendre tout ça opérationnel.